Nous sommes partis faire un nouveau reportage euh, du côté de Saint-Emilion. Nous étions dans les vignobles bardés quand euh, tout à coup, parmi la gamme des vins euh, qui nous ont été présentés, j'ai flashé sur une bouteille et je me suis dit mais qu'est ce que c'est que cette étiquette Ça vient d'où On fait quoi avec ça Et là, j'ai eu euh, l'heureuse opportunité de rencontrer Thibault qui est à côté de moi et qui va nous parler de cette cuvée et de celle-ci également qui sont deux cuvées issu directement de ce qui se passe dans la série Game of Thrones que vous connaissez tous. Eh bien, Thibaut a eu l'intelligence d'aller recréer les vins dont on parle dans Game of Thrones, juste avec ce qui est raconté à la fois dans les livres et à la fois dans la série télévisée que vous connaissez. Il va nous en parler maintenant. On ne va pas se mentir, nous, Game of Thrones, on n'en avait encore jamais vu un seul épisode. Par contre, on connaît bien le seigneur des anneaux et de voir que ces deux univers se ressemblaient a forcément piqué notre curiosité. Nous avons donc demandé à Thibaut Bardet de venir faire un tour dans notre camping-car pour nous raconter l'histoire de cette étrange cuvée. Depuis, Marie et moi, tous les soirs, en cachette, dès que les enfants sont couchés, nous rattrapons notre retard. Alors bonjour à tous donc euh, moi ça a commencé j'étais en fait je suis un grand fan de la série et euh, un soir avec mon, mon colocataire on était justement devant la série en train de boire une bouteille de vin devant l'épisode et c'est un moment où euh, un des personnages principaux ouvre une bouteille de vin qui est un vin de, de dorme qui est une région imaginaire euh, on s'était dit oh, on aimerait vraiment goûter de pouvoir goûter ce vin en vrai euh, donc ça a été une révélation après quelques recherches je me suis dit il faut que je le fasse, euh, le produit n'existait pas donc je me suis mis en tête de le créer. Euh, donc j'ai commencé justement alors, grâce un peu à des indices de la série mais c'est surtout grâce au livre où il y avait énormément d'indices, énormément de citations, j'avais 40 pages juste de citations de vin et euh, donc une fois que j'avais toutes ces informations, j'ai fait un résumé, je suis allé voir mon père, papa voilà il faut un vin comme ça. Donc alors, comme ça c'est à dire un vin donc euh, puissant, fruité, euh, facile à boire. Euh, soyeux euh, mais une couleur très intense et mon père il m'a fait c'est facile là tu décris du 100% merlot de bordeaux donc on est parti sur du merlot euh, ensuite après donc en plus du travail de goût il y avait tout le travail de terroir parce que d'orne c'est une région un peu aride un peu désertique donc euh, pour ça pour imiter ce sol on a pris nos parcelles uniquement où il y avait du sable et comme je suis vraiment un fan, j'aime vraiment aller jusqu'au bout, on a passé dans des calibreuses de baies pour avoir exclusivement que des petites baies euh, pour imiter un peu le climat aride, parce que quand il y a un climat aride, les baies sont naturellement plus petites, plus concentrées. Donc voilà pourquoi on est parti sur ce, sur ce vin. Euh, ok, D'accord, mais on, on est bien d'accord que euh, on, on est à Bordeaux, on est dans la région euh, de saint émilion donc euh, région mythique du bordelais, donc avec une bouteille qui l'est euh, non moins, et là, euh, tout à coup on transgresse tout et on va euh, sur des étiquettes ultra euh, moderne, ultra tense, et surtout sur une bouteille qui est tassée, qui est trapue, euh, qui, est, qui se reconnaît en, en, entre toutes, hein, euh, légèrement conique euh, et, et puis euh, une étiquette qui, qui, qui nous parle. D'abord il euh, y, y a de l'or, il y a du bronze, on, on est vraiment dans, dans, dans une histoire euh, euh, où on, on a envie de raconter quelque chose. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de cette étiquette Oui bien sûr. Alors déjà, pour... Alors, déjà euh, Peut-être nous parler du format de la bouteille, comment tu l'as choisi Moi je voulais vraiment un vin, euh, pas marketingment Game of Thrones, je voulais vraiment un vin de terroir qui puisse être bu euh, à Westeros, la région, la, le pays imaginaire de Game of Thrones. Euh, donc pour ça je voulais surtout pas qu'il crient par exemple Game of Thrones sur ma bouteille, ça ne m'intéressait pas, parce que c'est, j'imagine que les habitants de Westeros ne savent pas qu'ils sont dans l'univers de Game of Thrones. Euh, donc moi je voulais vraiment une bouteille que si on le pose dans la série, elles paraissent banal avec tous les, euh, tous les éléments du décor donc c'est pour ça donc j'ai choisi cette forme qui est en fait une, euh, c'est plus un flacon qu'une bouteille c'était vraiment très important pour moi qu'elle soit vraiment Épaulé et pas une bouteille bordelaise qui a été fait en fait un peu plus industriellement pour pouvoir faciliter le transport. Non, moi je voulais quelque chose de plus authentique. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ça a été bouché à la cire, enfin bouché avec des bouchons liège et euh, fini à la cire pour retrouver cet effet un peu euh, d'antan. Euh, et voilà. Et alors après, euh, l'étiquette a été faite euh, dans l'esprit Game of Thrones où euh, on a repris un peu les codes graphiques, donc c'est surtout pour cela la première cuvée, où on voit en fait, il euh, y, la... y a déjà alors, les symboles de Dorne, qui les, les suzerains de Dorne, c'est les Martels. Leur euh, symbole, c'est le soleil et les flets et les lances. C'est pour ça d'ailleurs, il y en a tout autour. Euh, on a aussi on repris des vipères et des oliviers, euh, parce que les vipères, l'Aubéryne le... Martel, qui est un des princes de Dorne, est surnommé la vipère et il a ses filles qui s'appellent les Aspides des Sables. C'est pour ça qu'on a tout, tout autour des serpents. Euh, on a repris l'écriture, la police de Game of Thrones, euh, le soleil en son milieu, euh, et aussi notamment Dorne, c'était la seule cité à ne jamais avoir été conquise par les Targaryens avec l'arrivée des dragons. Euh, c'est pour ça qu'on a voulu mettre des fortifications tout, tout autour du cœur pour un peu imager comme quoi c'est les seuls insoumis de Game of Thrones. Et alors après j'ai fait une autre cuvée. Donc celle-là c'est la cuvée un peu traditionnelle qui est en Cassillon. Et cette cuvée c'est une cuvée en fait The Hims Delight euh, avec en plus donc les mêmes codes graphiques, mais on a rajouté deux têtes de lion parce qu'il y a un des personnages. Euh... Enfin, il y a Tyrone qui dans la série dit une fois que la... pour résumer une fois que la guerre sera finie, moi j'irai à Dorne, je ferai mon propre vignoble que j'appellerai The Hims Delight. Donc et sa couleur c'est l'or et son emblème c'est le lion. C'est pour ça qu'on a fait euh, ces, ce code graphique. C'est génial. Ben merci. Et en fait, on l'a vraiment fait ça pour la dernière saison de Game of Thrones. Donc, je ne pense pas qu'on en refasse beaucoup. Même, je pense qu'on va arrêter la production. Euh, donc, c'est vraiment, ça sera vraiment un produit limité. Euh, mais après, moi, justement, j'invite quiconque veut venir à la propriété. Euh, euh, venir et venir déguster la... Et, et, et, et ben, ben voilà, donc euh, moi je vous invite à venir ici à Vignonnet, donc on est à quelques kilomètres de Saint-Émilion, euh, venir découvrir les vignobles bardés, venir découvrir cette cuvée. Si tentez qu'il en reste encore un petit peu, mais normalement dans les cartons on en garde un petit peu quelques-uns. Et, et, puis, et puis comme ça vous aurez également l'occasion de, de découvrir cette jolie famille et, et, et les vins qui vont avec. Et vous passerez un, un, un joli moment. Si vous êtes en camping-car, vous pouvez venir vous garer le long de la Dordogne. Et puis si vous êtes en voiture, bah vous vous garez facilement à la propriété. Et si je peux rajouter aussi, le 4 et 5 mai, il y a les portes ouvertes de Saint-Emilion. Donc, euh, 81 châteaux ouvrent leurs portes, donc vous serez les bienvenus à venir déguster euh, tous les vins qu'on peut trouver ici. Le voyage en camping-car permet de faire des rencontres extraordinaires, on ne le dira jamais assez. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous pouvez également vous abonner, suivre nos actus sur Instagram ou nous rejoindre sur notre groupe Facebook Destination Camping-car. On vous dit à très vite pour de nouvelles découvertes et rappelez-vous, l'aventure est juste derrière la porte.